heureux tout le monde nous sommes passés sur board game arena donc des jeux de société en fait toujours accompagné de draken et euh, voilà il y a plein plein de choses bon là vous voyez à l'écran c'est les jeux auxquels j'ai déjà joué sur board game arena et euh, on va partir avec draken sur du solo solo c'est euh, une sorte de uno, tout simplement euh, du coup, je vais préparer la partie. Ah non, c'est pas comme ça. Il y a un truc à faire avec les amis spécifiquement. Jouer avec des amis. Voilà, donc Draken. Choisissez un juste en dessous. Comment ça, je à... Voilà, et là c'est bon. Et donc là, je clique sur solo. Je suis encore à un novice hein, sur l'administration de Board Game Arena. Et me voilà. Et te voilà. Tac. Ouvrir la table. Démarrer. La partie va commencer. Vous voyez, ça ressemble clairement à du Uno. Y a, y a, mais il y, y a des oui. cartes qui changent par rapport au Uno. Il y a plus de cartes euh, pièges euh, ou de sorts. Je sais pas comment on peut appeler ça. Des cartes spécifiques. Euh, prêt à jouer que la manche commence. C'est parti. Non, c'est les mêmes que le Uno, sauf que c'est pas les mêmes... Euh... Tu vas voir. Il y en a <rire> qui, peut-être, c'est changer les cartes. Tu vas voir. Bon, ouais, vas-y, apparemment, c'est à toi Attendez que tous les joueurs soient prêts. Non, non, je, je dois attendre... Euh... Voilà, ah, d'accord, bon. c'est... D'accord, cliquer... moi je devais cliquer sur que la manche commence. Ah, tu Et commences direct comment... par ça, toi. Euh... Est-ce que là. tu as le contre-solo également euh, C'est une bonne question ça, je ne sais pas. Alors bien sûr, il faut, pas... faut essayer d'avoir le moins de points en main si... même si on perd. Hein. Donc, euh... Sachant que les, les cartes euh, qui ouais. valent le plus sont les cartes changement de couleur et les cartes pièges. Ah oh, le méchant Ouais, t'as vu un peu. Mais du coup tu choisis que, Tu dois choisir la couleur ou pas Ça y est c'est fait Elle est sur ton écran Elle est rouge Ah euh, bah non parce que tu vois moi les, moi, les euh, Je vois pas la couleur Le carré en haut à droite Et tu vois que le carré en haut carré en gauche Le carré en haut à droite c'est le sens euh, De rotation des cartes Enfin euh, de tour des joueurs alors quand on est plusieurs, bien sûr, quand on est deux, il n'y a pas tellement de sens, du coup au final, on, on est que deux. Mais quand on est plusieurs, on peut faire changer les, le sens des cartes. Et on peut faire tourner les cartes aussi. Mmh. C'est quoi est ce que t'as mis, ça euh, Échanger les cartes avec toi. Je suis à mes cartes. Ça sert absolument oh. à rien pas rechanger les cartes mais je récupère les miennes s'il vous, vous plaît quand même ah je peux pas le contrer je suis obligé de la piocher je peux contre. pas le contrer tu peux le contrer si t'en as une deuxième c'est ça on peut on peut on peut cumuler les, les choses à de... ah, toi de jouer mmh. je suis Yu-Gi-Oh J'aime oh. bien bah Et oui t'as pas cliqué sur solo avant Quand il te reste deux cartes et que t'es sûr de pouvoir jouer Voilà quand tu te restes deux cartes, que tu es sûr de pouvoir jouer une carte, d'abord tu cliques sur Annoncer Solo et après tu joues ta carte. Parce que j'ai en fait j'ai cliqué sur ma carte et j'ai cliqué sur Annoncer Solo. Et, et Non non c'est l'inverse c'est l'inverse. Ah les méchants pour c'est à toi de jouer alors. Ouais. Oh, méchant. C'est quoi ça Ça sert à rien. Carte au dessus de la C'est une carte normalement euh, c'est le sens du jeu mais là ça sert à rien. Oui d'accord. Ah il faut que tu joues. Hein. Euh, bah ouais mais non Bah j'ai gagné Bah ouais Ah mince Mince j'aurais dû faire mon solo avant mmh. Alors c'est pas c'est pas fini euh, il faut, vous voyez peut-être à droite vous voyez, euh, j'ai 500 où il y a marqué étoiles et Draken, il a 459 étoiles. Alors, à la base, le score est à 500 et euh, il me semble bien que c'est le premier qui arrive à 0 qui a perdu. Si je me trompe pas, c'est ça. Et Donc là, vois, tu as, c as perdu. Quatre euh, et c'est en 4. Hein oui, voilà, et il y a 4 manches en plus. Après, on en, la 4e manche, on fait le, le total des scores. Sauf s'il si, y a un 0 qui apparaît, mais bon, là, 2, c'est compliqué de 15 0. Euh, oui, que la manche commence, j'appuie. 7 Vert, oui, oui, d'accord. Oui, on voit les points quand on met les. Ah oh, non, mais t'es méchant. Et là, tu joues ce que tu veux. Il n'y a pas de couleur en fait. Tu le colles. Le... Voilà, là, du coup, on est sur du gris. Donc, repasser au rouge. Et je suis obligé de piocher deux cartes. Et doucement, le temps, t'es gentil. Le temps, il s'est affolé là. rouge. Je dois piocher. Je ne peux rien faire. Je passe. Le 1. Ah, bon bah. <rire> Fais-toi plaisir. <please. rire> tu vas te voir mais Ah Oh, je vais me retrouvais embêté. Hmm. Je vais me retrouvais embêté, je pense. Eh oui. <rire> Funaise. Ah, j'aurais dû me débarrasser cette carte avant. Bon, ça va, je te fais piocher, mais... Euh... J'aurais dû m'en débarrasser avant, quoi. Mais t'as gagné Ouais, mais bon. T'as gagné ah, Il te restait que 3 cartes en main, quand même. Ouais, Allez, donc manche, je veux dire 3. que là, actuellement j'ai perdu 7 points. Ouais. Parce que le total des, des points dans ta main n'en valait que 7. Donc logiquement, t'avais que des cartes chiffrées, t'avais pas de sort. Ouais. ouais. Cadeau. Tiens. Ah Retour à l'envoyeur. Tiens. Tiens. <rire> Tiens. Mais euh... <rire> la carte qui sert à rien quand on est à deux, c'est ça. Mais il faut se défausser parce que ça fait des points au moins. Euh... Vas-y, je tente ça. Ah, et là je joue n'importe quoi. Ok. Mais c'est vrai, il faut appuyer sur... Solo avant Solo avant Aïe Allez, je pioche. Mais... Écoute, tu m'as pas pioché, je pioche. Ah non, j'aurais pas dû faire ça Quoi que si Je <rire> suis obligé de passer. Je suis obligé de passer. Euh, bah, je suis obligé de piocher, et de passer. Euh. Ah, c'est une session de pioche pour tout le monde. Est-ce que le 6 t'aide Non, le 6 ne t'aide pas. Ah si, le 6 t'aide. Si ça peut t'aider, euh, à mieux euh, ensuite <rire> te débarrasser de ce je t'en offre deux gratuites. Euh... Encore un mois non, ça il faut que je passe. Ah Oh bravo Euh... Le... oui, il faut ouais, que je le ouais. sectionne. Je vais être obligé de piocher encore une fois. 3... Aussi, je suis à 452 J'avais trois cartes. Non euh... oh, non Le fameux 4. Ouf Mais allez, même chose que tout à l'heure. Mais non, mais j'aurais pas dû faire ça, je suis bête. Non oui, fait. Bah je t'ai pas cliqué solo. J'ai pas cliqué solo du coup ça m'a fait piocher. Ah. Et eh bien voilà. Ah mince, je veux... C est, c est, bah oui, vrai, tu l'as laissé dans ta main. de toute façon, bah enfin oui, tu l'aurais joué, veux... ça, ça serait revenu au même. donc. Bah oui. Ouais. Je voulais le faire. Oh Euh... Euh... Mais non je peux pas hein. GG Ah non tu pioches Ah bah ben, mince Bon bah ben, GG. Oui. Bravo. Là je prends quoi 20, oui, 30... C est... C est... C est... Oui. Ah c'est 30, de 40. Plus en plus, euh, les non. Vous avez de... Là en fait j'avais une carte qui valait à elle seule 30 points. Plus 10, 5 et 5, donc 10. Donc ça remonte déjà à 40. Et un 4, donc 44. Donc là j'ai 44 points dans la main. Voilà. Et du coup, euh, bêta gagné oui, tout à fait. De peu, mais t'as gagné. Des petites revanches. Allez. Tu la, tu la lances ou je la lance euh, J'ai fait lancer une revanche. Normalement, tu as dû recevoir une notification. Ah oui, si. On met deux, on met quatre manches ou on fait les points Avec les points. Oh, avec les points, on en a jusqu'à minuit. Hein. Bon, bon, on va faire 4 manches. Ah, oh, il y a quelqu'un ouais. avec nous. C'est pas grave, on prend. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Eh bien, à la partie. on est 3 hein, du coup. Oui. Avec, c'est quoi ce pays Russie et Gage 74. Bande horizontale, rouge, blanc, bleu. Je crois que c'est Russie, je suis pas sûr. Que... Euh... Non, si, c'est ça, c'est Russie. Donc là, du coup, on va bien pouvoir faire tourner les cartes, et, etc. Oui. Ah oui, on peut. c'est vrai que quand t'as vraiment la double même carte, tu peux faire ça, c'est vrai. J'y ai pas pensé tout à l'heure, j'aurais dû. En gros, le solo, c'est toutes les variantes du Uno mélangées, quoi. En gros. Avec des cartes en plus. Mince. Vas-y, c'est à toi de jouer. Oui, mais voilà. Quoi ça déjà On change de côté. Cher ami du. Allez, game 74. Ah, bon bah il pioche. Ok, on passe sur du jaune. C'est quoi ça déjà Ok, tu changes les cartes avec moi. <rire> le pauvre, on lui fait piocher. Oh, non. <rire> bah oui. Non, parce qu'il peut mettre à plus 4. Hein. Un mm. non, parce que... Mais tu sais, ces 4 Ces cartes euh, Non, non, non, mais il peut me mettre avec. Ce ah oui, a pioché, ouais, il te fait, fait passer ouais, le voilà. tour, ça. Il te fait juste passer le tour. Ah, bon. Jouer qu'à deux, quoi! Et toi, par contre, tu te reste plus que deux cartes! Ouais, mais bon. On va enclencher la terminade! Non! Oui! Ah non, j'ai pas dit solo! Bisous! Oh mince! Oh, il prend 43 ah, lui, est hein! Ah oui, il devait avoir des grosses cartes! Mm. Méchants, messieurs. 6... Oh non Pour moi les 4 pioches Oh non Non C'est pas cool Rends-moi mon jeu Non Non Rends-moi mon jeu la mauvaise carte mm -hmm. merci mais oui mais je voulais te mettre un plus 2 ou oh, 43 47 je... draken 47 bah ouais j'avais un plus deux ouais je voulais te le. je voulais te. Je voulais te, je voulais te, te, te donner. Bleu. Oh. Bah il m'a fait je... passer le tour, il s'est quand même à toi. Oh bien Il change pas en fait le tour. Il a mis deux fois la même carte, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu peur qu'il se renchérisse. Oh non, il va changer avec moi. Tu te oh, fais... Et tu te fais avoir encore de la même façon. Hein. Ouais mais je peux pas savoir qu'il y, a... qu y a la carte. Mets du rouge Mets du rouge Mets... T'es méchant, Jake t'as dit du rouge, je te donne du rouge Mais non t'es méchant Voilà, bah tant pis C'est lui qui prend Je vais me faire avoir... Ah punaise, je vais me faire avoir... Mais tu vas arrêter, oui Ouais, mais je vais me faire avoir. Voilà. Je me demande si ça peut poser un bug, ce qui va se passer. Je pense pas, mais... Il faut que ça reste rouge. Bon, mais ça reste pas rouge, tant pis, c'est pas grave. Ok, je passe mon tour. Alors, voyons voir si ça va bugger ou pas. Ah non, mais je peux pas le jouer, je suis obligé de piocher. Du coup, je... oui. En fait, j'ai la carte d'échanger. Il me reste qu'une seule carte, mais c'est la carte, j'échange ma main. Ah, donc si je la mets, alors... ça veut dire que je dégage ma main, que j'ai plus rien, mais quelqu'un d'autre, je récupère la main de quelqu'un d'autre. Donc je permets à quelqu'un d'autre de ne plus avoir de carte, donc de gagner. Ah oui, donc oui, ça a bugué. On... Ouais, c'est pour ça que je voulais savoir si ça allait bugger. Tu peux pas échanger avec moi Bon, on va voir. J'ai oublié de piocher, hein. Oui, bah je vais deux, toi, si tu dit. Oh, sérieux En fait, tu peux, tu peux changer qu'avec Gabe, mais faut que tu aies plus de cartes. Je sais pas du tout. Je continue de piocher. J'ai 7 cartes. Oh alors je il je va être dégoûté, mais il me reste deux fois, enfin du coup il a récupéré, il a deux fois la même carte ou d'échanger la main, donc je pense qu'il doit être un peu dégoûté. Ah il va, ben non mais il échange avec moi et... Ah il ah, pourrait, oui, vais... ouais, il pourrait. Ah, il va échanger avec... Ah ouais, il est obligé d'échanger avec quelqu'un. Euh, soit il récupère ma main, si carte, mais il y a que des chiffres, soit il échange avec toi. Ouais. Ah il échange avec moi. Il... Ah oui, parce que t'es bloqué Oh, punaise Mais ben non, tu joues Voilà. Bon. Ok, ça a juste conclu ah. la partie... Aïe, ah, ça a quand même échangé les cartes en, en bas ou...? Ah non, c'est la quatrième manche qui arrive. Du coup, ça a quand même échangé, mis la carte et ça n'échange pas les cartes, ça s'arrête. Ça compte comme si c'était la dernière ouais. carte, d'accord. Mais je pense qu'il savait pas lui non plus, sinon il aurait pas échangé. Ouais, je pense aussi. Euh... J'ai échangé. Je joue non, mes cartes. Ça. Vous, dit. Bien. Ah oui, d'accord. Si tout le monde joue des doubles... Euh... Arrêtez Ça suffit le changement de sens. Mais je voulais participer. Mais je... pourquoi je pouvais pas jouer double fois mon, mon truc Moi aussi je voulais mettre du double. J'ai pas pu. Il doit ah. avoir des plus 4 le monsieur à côté Tu penses Tu vas échanger avec qui Tu penses qu'il a des plus 4 Oh, il doit avoir des plus 4 ou des changements de sens. C'est pas possible autrement. Non. Il a juste un changement de sens. Oh, tu veux quelle couleur alors Bah celle que tu veux, c'est jouer en fonction de toi. Je te renvoie la balle. Ah bon. Et je ferai pareil aussi. Allez-y. Mais... Ah, dommage. Désolé Jack. Ah, ouais, pas de souci. je suis obligé de piocher de toute façon. Ça va faire du score après si je perds. Ah, peut-être pas. Il est sur du Uno, attention. Oh, tu lui as la balle, il a gagné. Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de verre. Oh, Allez. Boisson. Ah, je gagne, mais je prends 60 points dans les dents quand même. Hein. Euh ouais. Moi, j'ai gagné rien du tout. Ah, mais t'as as eu une manche où euh, t'as pris cher, donc. Ah euh... euh, non, il n'a pas voulu rejouer avec moi. T'as cliqué sur quoi bon. Euh, J'ai fait revanche. Encore revanche Allez, donc je vais supposer que c'est cette ah ouais, table-là. On peut en faire une troisième. Vas-y lance. Donc là on est que nous deux. Hein. Ouais. C'est Comment... l'heure du du, du, du, du, du duel. Non <rire> Mais non ah ouais, Je rapide. Ah la vache Bah oui, 6 cartes. Ah oui Désolé, Jack. Je ne le ferai pas de même, monsieur. Mais j'en serais bien aise. Hum. Forcément, <rire> fallait que ce soit cette couleur-là. Échange. Ah oh non Tiens T'as mis rouge juste pour ça et au final... Bah euh... <rire> ben ouais, mais cette carte, elle vaut 20 points. On a le même nombre de cartes Ouais. Oh, putain... J'aurais dû les garder. Ah bah ouais, j'ai... Je... J'ai tes cartes J'ai pas annoncé solo... J'ai pioché. Bravo. Ah, je peux voir ça. Oh. Et. Aussi, t'as pas de jaune. Non pas de jaune, j'ai pas de neuf. Mais non! Ouais, mais bon, bon. Ouais, jouer ça aller. pour jouer ça. Euh... Bah ouais, je suis obligé. Oui, non, mais t'as raison, t'as raison. Allez, ouais, ça sert à rien. Mais non! Ouais. Allez! Punaise! J'ai et... score! C'est pour ça que je t'ai dit, genre, je pouvais en. <rire> T'as vu les trois dernières que j'ai? Allez, c'est reparti pour la pieuvre. Mmh. Ouais. Double, t'aurais pu en mettre un double. Bah ben ouais, mais ça veut pas. Allez, je te dis de même. Pardon, il faut que je vous jure. Non Ah bah si Ouais ouais On va voilà. épuiser toute la pioche hein Je pense ouais Alors que tout à l'heure on a fait des petites, des, des petites parties mmh. ça va débloquer la situation Voilà. Ah, oh, 10 points. J'avais un 5, un 3 et un 2, mais c'était que du vert. Ça va en vrai, t'as pas pris tant de points que ça là. Ouais, non, ça va, c'est des petites cartes. Mm. Ah, euh, t'as vu, quand ça commence par un plus 2, il passe par-dessus. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par un plus 2. Oh Ça devient un plus 4, mais je veux pas. T'as raison, on commence toujours par un plus 2. Ah, je peux pas te contrer avec un plus 4. Si je veux contrer, c'est forcément avec un plus 2. Ah, bah oui. Oh as non. Pas plus de... Je me prends 4 cartes. Attends, tiens, Vic. Comment ça, tiens Qu'est-ce qu'il va me mettre dans la dedans <rire> Qu'est-ce qu'il m'envoie là <rire> Allez. <rire> ah, t'as pioché Oui. Oui, oui, oui. Je peux en mettre 2. Non, le jeu, il veut pas que j'en mette 2. Je ne peux pas faire, mais du coup, ça. Puis punaise. Ah, oh, il y avait du rouge. Ah oui. Toi aussi, t'en as du rouge. T'as pas de verre. Oh, il avec <rire> bisous. <le musica. rire> Ah, <rire> il est méchant! Mais! Je te le dis, j'ai fait un, un deux, deux cartes comme ça depuis tout à l'heure que j'essaye de te contrer tes plus 2 avec mes, mes plus 4 mais ça fonctionne pas. Oui, j'ai eu vrai, du, tomber ma, tomber du mal à le placer hein, en vrai. Vengeance! Non! T'as mis quoi, Vert? Vert. Mmh. Oh mince si on avait... Eh oui. Bah tiens, bah tiens, bah tiens. Bah tiens. Ça va, c'est la fête. <rire> Bleu. ça soit t'avais un changement de sens rouge oh, j'ai mal joué c'est pas tranquille non mais j'ai mal joué oui, du coup, oui, il récupère des cartes. Quoique, au moins, ça a permis de, de, de sortir cette carte-là, donc c'est pas mal. Je sais que tu as que du jaune. Ah, bah là, j'ai une suite, hein, donc. Euh... Oh. Non! j'ai pas mis Et oui, t'as pioché du coup. Oh, j'ai oublié le solo, j'aurais pu gagner Ouais, bah... C'est remis en jeu. Attention au solo, hein. C'est bon, il est mis Oui, oui, je l'ai fait, fait, oui, j'y pensé. pensé. J'ai gagné. Oh, il me... Ah mince, le solo, ça a gagné, c'était bon. La dernière manche Ah oh, oui, c'est bon. Pas de jouer. C'est <rire> arrêté, monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Oh! Je suis obligé là! Oui, oui, non, mais oui! C'est le jeu, hein! C'est le jeu, ma mmh. pauvre Lucette! Quelle couleur vas-tu choisir? Oh! Ils disent ça, mais en mode. Dans, ils, en mode ils disent, non, mais en fait, je m'en bats les steaks, <rire> frère, je refonce de couleur après! <rire> Quelle couleur va-t-il choisir Bon, ce grave, on va changer au prochain tour. Oui, quand même... Euh... Arrêtez, monsieur, là. <rire> Il est fini. Non. Ah non. <rire> Il n'a pas de bleu. Il n'a pas de bleu. J'ai pas de bleu ni de 1 voilà. du coup. Ah oh, Toujours pas Mais arrêtez de me donner ces cartes Tu vas me sortir un plus 4. va retourner à 10 cartes Oui. Il y a de grandes chances, oui. C'est ça parce qu'il oui, qu n'y a pas de là. Ni de bleu. Alors... Mais je okay. pioche quand même. <rire> Et c'est reparti pour un tour. Tu fais ça est -ce que je peux pas jouer autrement Je suis pour... Le... Je suis gentil. Mais du coup, tu me fais gagner. Est-ce que, ça... est que tu gagnes vraiment, Paul Ah si bah oui. Ah ouais. ou tant pis. Ouh, 375. Ah oui, t'as pris cher. Et moi, j'ai du coup, j'ai perdu aucun point. Te monter ton XP. Oui, c'est ça, oui. Mais euh, non, c'est dommage, en fait, t'aurais dû essayer de, de virer la carte échange bien avant. C'est vraiment ouais, une carte euh, pas, super compliquée à placer. Pas mais... Ouais, je, je me doute. Il hein. pas était compliqué.